Là c'est Sony, on se retrouve pour un blind test Canyon en compagnie de FiFish. Bon quoi. Du coup on avait la mini carte comme <rire> sur euh, la première map La première map blind test qu'on a faite C'est celle d'été On devait cacher la mini carte Du coup on, on doit leur refaire là Les propositions, euh, euh, les propositions à paris quand la musique est terminée. Ok, top 100. Ok, on commence le top 100, d'accord. Ok. Alors, euh... Ok. Bad Bunny c'est... C'est Bad Bunny, ben. putain. Ah, bravo. Je me prenais pas là-dedans. Le mec, ah bah c'est Bad Bunny, sur d'accord. Moi j'arrive ouais. sur Drac déjà. Vas-y, bah on teste. Ah bah d'accord, nickel. Merci ah. Fifi. C'est la bonne réponse. Hein. Bah ouais. ouais. Oh Alan ouais. Walker. Euh, One Walker. Ah oh, putain Alan Walker, je vois ce que c'est One Alan Walker. Mais ah bon c'est. C'est très vague. Moi Moi aussi j'allais bien sur scène là. Ah ben non. Bah <rire> my way. Diamond. Ah non, non Elle est on est vraiment Ah claquée. ben oui On est vraiment classique Mais oui, mais oui, mais bien sûr comme d'habitude de Claude François! Putain! Mais qu'est-ce que je suis con! Ah merde! Est oh non! Oh, est... Alors! Alinax! Ah, Attends! ça pas oui c'est la bonne réponse Ce n'est pas. Happy Rain Cool ou ce. Hop de jouer. Ah, après on passe à quoi euh, Film, série, c'est ça Attends, je vois pas trop. Là. Ah, film, série, de <rire> euh, C'est truc américain, quoi <rire> Ah, ouais, le top 100, gros, les américains, la gros. Je te rappelle que la musique la plus connue de France est Papa Othéon. Ariana Grande. Oh putain! 7ème ring, c'est pas ça. Je me connais quand même un peu d'Ariana Grande. Okay. Euh, moi j'hésiterai entre intro, intro you. Je crois Into que j'hésiterai sur intro you. Non, alors c'est focus. Ah non! <rire> J'aurais pas cru. <rire> Ah oh, les films, sérieux euh, par contre c'est gosses, les deux c'est... Film, oh, séries et ouais. animés. Ok, ok, donc ça va. Pour moi, pour moi c'est mieux, quand même. Ah Ah, je connais Je me suis appuyé, c'est quoi C'est une série, ça C'est ça, un film, sur une série C'est pas des animés ça, c'est sûr. Wally, Wally la... oh, Ah si. oh, bah si, ah bah si Ah, c'est un tatoui. Attends. La... Ah non c'est là-haut Attends La... est Wally, est là est sûr, Où c'est sûr C'est pas ça. Ouais je, ah je, je oui, me disais c'était bah, là là-haut Attends gros, hein, c'était à des animer ah. Oh regarde en haut Les toilettes de Shrek Ah oh, ouais non. <rire> Les toilettes de Shrek d'accord <rire> Ah bah c'est connu ça C'est une série, c'est une série <rire> Ah ouais gros elle est connu gros Euh... euh... Non non non what? Attends. Je, je flash. Non je flash. C'est déconné. C'est déconné. Mais attends. Gros, en fait au début j'ai cru que ce serait The Walking Dead. Ah oh, bah inconnu gros. Si tu connais pas ça, vraiment je dois te frapper. Charlie Chaplin. Comme ça c'est Charlie oh Chaplin. Oh t'es claqué gros. Un oh non mais gros vraiment t'es claqué. Ouah! Wow. Non, j'ai pas reconnu bien. du coup, du tout. Sony, j'ai pas reconnu du tout. Ah, c'est quoi là? Là, ça va être un peu plus simple qu'il y a deux portes. Ah oui! Sonia. Ah oui, oui, là. oui, je. Non, bah non, non, non, c'est pas là! C'est l'un des deux c'est sûr Mais tu connais pas Rocky Balboa toi ou Mais vraiment c'est des si tu connais pas Rocky Balboa gros Mais je crois que c'est Getting Strong now Mais je m'y connais pas bro, mais je connais vas-y, vas-y, vas-y allez ouais non mais tu me fais pas confiance Je te dis pas à 3 Moi je crois que c'est ça Allez boum. Nickel. Bah vraiment tu connais pas Rocky Balboa, t'es sérieux là ah ouais voici Monsieur T-Rex à trois têtes Audit à trois têtes Ah là-bas Ah ouais d'accord ok Alors quoi je veux faire si tu goûtes Star Trek sur le projet X Mais tu connais Mais tu connais le Mais mais non mais t'es sérieux les jeux Oh les jeux vidéo, t'es ça cause bien. Des... Ah bah, elle y va, ça oh va, aller. Mario L'univers de Mario Bros Oh mar... ah, bah, oui se... Mario... eh bon, bon, Super, Super Mario... Ah ouais, bah Alors lequel Alors lequel Ouais Attends, c'est Super Mario alors Bah oui, gros, c'est ouais, la place Super Mario parce que c'est Mario Bros de base. C'est la chanson de Mario Bros de base. Ça me dit quelque chose ne vois pas après tu vas me dire Stranger Things toi hein. Alors ah, ah oui quand même je connais que deux sortes. Ah sortes oui. trois. Non euh, Call of Duty ne c'est pas ça c'est sûr c'est pas Attends. ça. C'est loin d'être ça. C'est loin d'être Call of Duty. On dirait Assassin's Creed. Non. Ouais je me disais c'est ah bien mais toi, que tu veux Moi pas... j'étais en train de réfléchir euh, quand je joue Assassin's Creed 2. Hein. Ok. Ok, bien. Ok, bien. joué. Alors, Pikachu. Pikachu. Il y a Pikachu. Oh. Alors, Il y a. Pokémon. Ah. Euh... Pokémon bleu, rouge, oh. Sonic. Euh... Bon bah, allez à tout à l'heure. De quoi? Ah mais gros, je rien, gros Mais ça me dit quelque chose sur Pokémon mais Sonic loin de là Euh Megalovania je sais pas ça je crois Undertale c'est pas ça Sonic j'ai jamais joué j'ai même pas joué à Sonic quoi. Moi, j'irai sur Pokémon Non même pas attends, je, je sais, bon, Sonic je... non, non, non mais c'est là-bas. J'ai là pas là connu gros j'ai pas connu Undertale je suis pas... Oh, le coup ah, Attends suis né, j'ai plus télé Il y a Roblo quoi comme proposition Roblox, Zelda et Kirby Dreamland. Ah c'est Kirby ça. Ouais. Euh... C'est Kirby. Gros. Roblox c'est pas ça. Ouais. Oh, Allez c'est ouais. Même. Ohlolo Bonne chance. Même. C'est quoi ça C'est quoi ce de thème cadeau, de merde Nous ne pouvons plus cacher les panneaux. Ah, Toby continue, Run ou. Ou shooting star, c'est bon, je connais 2 sur 3 par contre. Ah, tout le monde continue. The Trollolo, ou euh, trollolo Lolo, bref, bref. Ce qui lui donne. je connais pas celui-là, mon gars. Mais moi aussi, mais je voyais que ça. Je voyais pas qu -ce que ça. T'avais pas connu rappelle d'avant. Na na na na na na na Je na na na na na na na Je me na plus alors Thomas Denk, Denk Meme, Ok, ok j'ai un. Na na na na c'est na na c'est na na années 80 na na années 80 na na na na na na non, moi je dirais sur tac... Eh, eh, regarde où c'est tac comme C'est tac comme On c'est Comment ça se fait, c'est c'est ça, c'est ça, c'est nanana j'ai cru non, non, non, non, non, non, Mais non, pas du tout. Mais non, pas non, tout par non, je par qu'on je fini, qu'on Je vous trompe non, non, non, non, Ou on non, non, des thèmes non, mon ami, non, non, non, c'est bon non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Petite code créateur, casse-croûte, casse-croûte, <rire> oh yeah, Attends, et il nous a remis une montagne musicale bien sûr, euh... voilà, que... ouais. bon, du coup les gens j'espère que vous avez aimé cette vidéo en compagnie de FickFish, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et ciao.